Lorsque l'on consulte une page web ou tout autre document, il est possible de copier un texte pour le coller dans une page du tableau par simple glisser-déposer. Démonstration. Le logiciel Smart Notebook est lancé, on affiche une page web. On sélectionne le texte que l'on souhaite copier, puis en maintenant la pression du stylet ou du doigt sur la surface du tableau, on fait glisser la sélection sur l'icône Smart Notebook, puis dans la page qui s'affiche. Quand on relâche la pression du stylet, le texte est collé dans la page et ne prend pas les attributs définis par défaut pour les zones de texte, et on perd également les styles utilisés dans le document d'origine. Le texte est en Times New Roman avec la taille 20, la couleur noire et la mise en gras.